Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler les quadriceps, premier exercice. On se met à deux parce que comme ça on est sûr d'avoir la bonne position pour les autres exercices. On se tient les bras, les avant-bras, on commence par les avant-bras et si on glisse on gardera toujours encore au niveau des dents. Donc on a les pieds bien écartés au départ, Marine. Voilà. Moi, je lui écrase les pieds ou c'est elle, ça n'a pas d'importance. On tend les bras. Déjà, ici, on doit bien tenir la position, savoir déjà faire confiance. Après, je vais descendre. Je réfléchis. Je descends pas trop bas, hein, juste bien avoir le quart de tout. Mon dos est bien droit et on descend. Un, on remonte. Deux, on remonte. Et après, au dernier, je tiens jusqu'à 10. On se, tient ici. on se tient bien un donc là si on glisse on glisse on glisse c'est pas grave on terminera par les mains là on est sûr de bien se tenir d'accord le dos bien droit et je sens bien travail des quadriceps ou des cuisses ça on le fera trois fois d'accord trois petits enfin dix fois petits et dix je tiens trois fois merci